Alors aujourd'hui, on va travailler les triceps. Premier exercice, les triceps, donc les muscles qui sont juste derrière les bras. Pour cet exercice-là, je descends mes mains collées au mur, mes pouces doivent toucher, doivent se toucher l'un à l'autre, d'accord Et après, mes coudes vont descendre bien parallèle au mur, parallèle, complètement au mur. Ici, jambes, fesses, épaules sont carrément quasiment sur la même ligne, et je descends bien. 1, je pousse sur la paume des mains, je remonte. 2, je pousse sur la paume des mains, je remonte. 3, je pousse sur la paume des mains. Plus j'ai mes pieds éloignés, plus j'ai mes mains basses, et plus ça sera difficile. Si c'est trop dur, petit à petit, je remonte un peu les mains, et je ravance un peu mes pieds, où ça sera plus facile. Mais, quoi qu'il arrive, mes coudes doivent vraiment venir l'un avec l'autre quand je descends pour travailler triceps d'accord l'arrière du bras et je ferai donc trois séries de 15 répétitions merci